Ça vous arrive souvent de penser C'est ça que j'aurais dû dire. J'en profite quand même, c'est pas tous les jours qu'on a des. On est en train de tourner, mais. Oui, oui, rien à foutre. Rien à foutre. Je dis ça pour monsieur. Hein, ah, voilà, monsieur. Merci, et puis je vous félicite surtout pour terminer café. Merci, monsieur. Merci. Franchement Vous voulez prendre mon feutre, non plus Non, non, il ne faut pas déconner, non Mais sinon, vous, vous, vous le connaissiez euh... Vous avez déjà vu un spectacle Non, jamais, jamais. Sortez, monsieur. Monsieur, vous sortez. Okay, bon. Vous n'avez jamais vu Jean-Jacques Vanier non, au théâtre non non, non, non. Alors, non, alors non, vous sortez, monsieur. Ça habite j'habite dans le Nord. Voilà. C'est pas évident. Vous habitez, vous habitez dans le Nord, dans le nord Vous, de vous de de de croyez de que c'est une pas. excuse oui, mais mais une Non, non, non, non mais, mais, mais laisse-moi faire. Avec les Kawé, on a l'expérience en Bretagne. Voilà, voilà, voilà. Donc... Le le 6 le, le quoi Le 6 juin à l'Olympia, le... pas de problème. Hein. Qu'est-ce qu'il y a Monsieur Vanier. Jean-Jacques Vanier, Jean Vanier dans son spectacle. son spectacle L'envol du pingouin. Hein. Voilà. Au revoir, monsieur. Allez, c'est bon. Allez. Merci de votre accueil. Bon, On encore. bon retour dans le chenor. Hein. Hein? Ouais, oui, oui. Hein? Ok, bah allez, c'est pareil. Au revoir.